Quand j'ai commencé à lire ce livre, d'abord j'ai commencé en n'imaginant pas que j'allais le terminer. Je l'ai feuilleté au début, j'ai vu les images, parce que j'aime beaucoup les, les, beaucoup les bateaux, et j'ai trouvé ces photos, cette, déjà cette première photo extrêmement prometteuse, j'ai trouvé les photos magnifiques, et ensuite j'ai commencé à lire, en imaginant que j'allais vite interrompre ma lecture. Parce que je ne lis plus tellement de livres d'aventure, j'aime les, les grands romans, j'aime les grands récits littéraires, j je ne pensais pas qu'un livre d'aventure aussi no, désigné comme tel, Aller retenir mon attention aussi longtemps. Je me suis rendu compte que le, le livre d'aventure, le grand récit d'aventure, n'est pas réservé aux enfants ni aux adolescents. On a, on a tous besoin de, de ce genre de, de livre pour comprendre à quel point la, la littérature peut donner aussi envie de mieux connaître l'homme et de le voir aux prises avec des, avec des faits qui le dépassent complètement. Et on ne trouve ce genre d'évocation que dans, ces, que dans de tels ouvrages. Voilà, c'est l'agonie de l'endurance. Le, le bateau ne parvient plus à, à résister à la puissance de la glace qui, le, qui fait pression sur ses flancs. Donc, il est, La glace le retourne sur le côté en l'écrasant. Il n'est plus question de, de s'en sortir. Ce bateau ne prendra plus jamais la mer. Il ne prendra plus que la glace, on le voit là d'ailleurs. Il est échoué par la glace, sur la glace. Et là, il est tout simplement broyé, les matures, les matures tombent, il est disloqué. Et cette dislocation, le photographe prend, prend la peine de, de la montrer. Ce sait pas très bien d'ailleurs s'il pleure en regardant ça, tous, ce, ce qu'il ressent, mais s'il prennent prenne des photos, c'est qu'il pense tout de même que ces photos seront vues par d'autres un jour. Pendant que le bateau est en train de se disloquer, d'ailleurs, eux, ils, ils y retournent au péril de leur vie, à bord pour stocker tout le matériel possible qu'ils vont emporter avec eux à travers le pack, donc ce, cette ceinture de glace autour du pôle. Les chiens aussi regardent le, le navire se disloquer, ils se, comme s'ils ils se rendaient parfaitement compte que le bateau est, pa, est perdu et qu'il va quand même falloir survivre. Cette fois, ils, ils ont décidé de partir à travers le pack pour aller vers le sud et rejoindre l'île de l'éléphant. Ils ne savent pas très bien d'ailleurs. à quel moment ils vont retrouver la mer. Le personnage de Shackleton m'a enthousiasmé, le personnage du, du commandant le Worsley m'a charmé, celui du second Wild qui reste, qui reste sur l'île de l'éléphant, qui va être le, le capitaine comme ça, de ce petit attroupement perdu dans, dans le froid. Euh, il appelle ses marins les, les enfants, et le, il les encourage tous les soirs, et lui-même d'ailleurs, il y croit, il est sûr. Tout ça, c'est révélé par, par, une, par, de, par du vrai, par de l'histoire vécue. Et c'est très important de, de dire ça à une époque où on, on a tendance à douter un, un petit peu de l'être humain, à le, à le taxer comme ça des pires des pires mots et des pires vilénies il y a aussi comme ça quelque chose d'infiniment grand chez l'être humain qui nous est, qui nous est montré avec beaucoup de simplicité dans un livre que celui-là et qui donne vraiment envie de, voilà, de de ressembler à ces gens là